l'appareil RQFLEX RQ euh, euh, plus 10 hein, ce qui est un, un réflectomètre en fait un, un appareil qui va pouvoir mesurer les concentrations d'anions ou de cations euh, dans des substances euh, liquides et, et donc euh, et donner ces concentrations d'une manière très simple Bon, quand on reçoit nouvellement l'appareil bien sûr il faut commencer par mettre les piles là les piles sont positionnées je les ai déjà placées je ferme là. Ensuite, au début, il y a le réglage de de la date et de l'heure qu'on fait. On fait ça comment Il faut appuyer simultanément sur. On voit les quatre touches ici. D'abord, je vais expliquer ça. Il y a quatre touches là. Euh, Ces touches sont des touches d'opération. Il y a l'écran d'affichage qui est là. Il y a ce petit trou par lequel on va tout à l'heure introduire ce qu'on appelle les codes bas, qui transmettent les messages nécessaires à l'appareil pour interpréter les différents tests sur des, sur des bandelettes et on a différentes positions de mémoire ici, il y en a 5 que l'on voit où l'on peut stocker les tests pour euh, le phosphate par exemple pour euh, le F2 plus du fer, euh, pour les nitrates NO3 euh, ainsi de suite bon mais lorsqu'on commence il faut, il faut mettre la date et l'heure et là on, on appuie simultanément sur ces deux boutons et on lâche et on voit que l'affichage clignote une fois que l'affichage clignote comme ça ben on, peut, euh, on, peut, on peut bouger entre les positions euh, de l'heure, de la minute, ensuite position du jour et position euh, du mois Donc, si je fais test par exemple, voilà on va clignoter ça c'est la position de l'heure Bon, on peut changer entre les formats internationaux et les formats type anglais, hein, AM, PM ou bien euh, format 24 heures. Ça, ça se fait en appuyant euh, sur, sur la touche Start. Bon, tout ça est facile, euh, mais si j'appuie encore, je viens sur les minutes. et Je peux régler en appuyant sur la touche Start, je peux régler les minutes ici.